Salut tout le monde, mais que vois-je Quis-je Qu Qu'entendais-je Une nouvelle vidéo des minutes élémentaires sort. Ouais, cool. Eh ben oui, aujourd'hui nous allons parler de l'argon. L'argon, le numéro 18, donc au tableau périodique des éléments. Allez, c'est parti L'argon élément numéro 18 au tableau périodique des éléments est, sous sa forme gazeuse, le troisième élément le plus présent dans notre atmosphère, donc avec une présence mesurée à 0,93 euh, Ça peut sembler pas grand-chose, mais quand on sait que l'atmosphère est composée à 99 d'azote et d'oxygène, euh, voilà, ça veut dire que plus de 90 de ce qui reste, une fois qu'on a enlevé l'azote et l'oxygène c'est de l'argon. Donc, c'est quand même pas mal. Notre argon est composé de 18 électrons et possède 24 isotopes dont 3 stables: le 36Ar, le 38Ar et le 40Ar. Ce dernier étant donc le l'isotope le plus présent sur la Terre. Et je dis bien sur la Terre. Alors je précise bien le plus présent sur Terre, parce que dans l'univers, et eh bien c'est pas vraiment lui, c'est le 36AR qui va être le plus présent. Tout simplement parce qu'il est produit par nucléosynthèse stellaire des supernovas. Boom. Alors comme tous les gaz nobles, hein, l'argon est d'une stabilité assez déconcertante. Hein. Et si l'argon et les autres gaz nobles sont aussi stables, c'est dû à un remplissage de leur couche électronique. Pour simplifier, un élément possède donc un noyau, hein, composé de protons et de neutrons, ou pas de neutrons concernant l'hydrogène, et donc qui possède aussi des électrons. Ces électrons vont tourner autour du noyau, hein, sur différentes couches en fait. Donc la première, la couche K pour Kernel, va être composée de maximum deux électrons. La couche L, la couche suivante, qui va être elle, composée maximum de 8 électrons. La couche M, donc la troisième, qui elle, va être composée de maximum 16 électrons. Et enfin, toutes les autres couches vont être composées de maximum 32 électrons. Notre argon, lui, va avoir 2 électrons dans la couche K, 8 électrons dans la couche L et 8 électrons dans la couche M. Et du coup, bah, ces huit éléments là qui sont présents dans la dernière couche, et eh ben ça va un petit peu empêcher le passage d'électrons d'un élément à un autre élément en fait. Quoi. Du coup, très stable. Voilà l'explication, en gros. Alors non, vous commencez pas, hein, je ne vais pas aller plus loin, restez pas au lit. Du coup, l'argon a été découvert en 1894 par Sir William Ramsay, que vous avez déjà vu dans la vidéo précédente, et par John William Relef. Euh, je sais pas si ça se prononce comme ça, Relate, relay, relef, relay, Relay, relief, Relay, Relay, Relay, ça s'aime bien. Donc John William Relay, cet argon, donc, qui a été découvert en 1884, mais il avait quand même été plus ou moins imaginé, déduit, euh, un siècle auparavant par un autre Britannique, mais un physicien ce coup-ci, euh, le physicien, donc, Henry Cavendish. Là non plus, je sais pas si ça se prononce comme ça. Là, pareil, Cavendish. Henry Cavendish, ça sonne bien. Alors tout comme l'hélium, la production d'argon va se faire principalement par la distillation des gaz de l'air et bien sûr leur distillation fractionnée. Ça c'est pour l'extraction industrielle, bien sûr. Concernant son usage, l'argon est beaucoup utilisé en géologie pour dater des roches volcaniques, donc via la datation potassium-argon. Alors, la datation au potassium-argon, pour vous expliquer un petit peu schématiquement, on va partir du postulat que quand la roche s'est formée, donc à partir du magma, elle a emprisonné du potassium et pas d'argon. Donc, elle, elle aura emprisonné du potassium et donc, en se rafraîchissant, elle aura durci. Bon, ça, c'est le postulat de départ. Maintenant, quand on sait la durée de vie, ou de la demi-vie du moins, du potassium, qui est de plus d'un milliard d'œufs, année, quand même, et qu'on sait accessoirement que le potassium, quand il va se désintégrer, il va entre autres libérer de l'argon, du 40 ar c'est comme ça qu'il est arrivé naturellement sur Terre. Du coup, bah, on va pouvoir, en mesurant la quantité d'argon, en déduire l'âge de la roche. Voilà. Encore une fois, c'est schématique, hein c'est... Voilà, Je passe vite alors, on va aussi utiliser l'argon pour sa capacité de gaz inerte et sa faible conductivité thermique, par exemple pour bah, l'isolation du double vitrage. C'est-à-dire que euh, certains double vitrages de haute qualité vont pas avoir juste une couche d'air entre les deux vitres, mais de l'argon avec une certaine étanchéité. Alors pour finir, il est aussi beaucoup utilisé dans l'industrie de l'emballage alimentaire parce qu'il permet donc d'allonger la conservation des aliments en prenant la place de l'oxygène dans l'emballage et du coup, ben, en empêchant tout simplement les bactéries de survivre et de proliférer. Concernant bah, la dangerosité, j'ai envie de dire qu'au euh, bout de quatre vidéos, vous devez vous douter que la plus grosse euh, problématique de l'argon, comme de tous les gaz nobles, c'est tout simplement la mort par asphyxie. Donc faites gaffe. It's very dangerous. In English in the text, please. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vais m'arrêter là. Hein. Bon. Le... Elle est arrivée un petit peu sur le tard, tout simplement parce que bah, j'ai déménagé. Et après le déménagement, il y a les cartons, avant le déménagement aussi d'ailleurs, il y a les cartons. Et la connexion internet est arrivée un petit peu en retard, merci Destructel. Et du coup, bah voilà, j'ai pas pu faire la vidéo avant, et de toute façon si je l'avais faite avant, j'aurais pas pu l'uploader. Donc, voilà, je suis de retour, et je compte bien ressortir des vidéos de manière régulière. A très bientôt pour une nouvelle vidéo, donc des minutes élémentaires. En attendant, vous n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo euh, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, n'importe lequel. Parlez-en parlez-en à vos amis, parlez-en à votre famille, parlez-en au chat, c'est très important, le chat doit le connaître. Et comme diraient nos amis Klingon, crapla, crapla.